Dans cette deuxième application, on va voir comment les modèles hiérarchiques bésiens peuvent être utilisés pour modéliser la dispersion de graines et de semis. Et ça, c'est une étude que j'ai réalisée en collaboration avec des chercheurs aux États-Unis et au Panama. Et notre objectif, c'est d'estimer les courbes de dispersion des graines et de semis en fonction de la distance du parent dans une, une, une forêt tropicale, donc pour plusieurs des, des principales espèces de cette forêt. Les données qu'on utilise proviennent d'une parcelle de 50 hectares. Qui est situé au Smithsonian Tropical Research Institute, situé au Panama. Et dans cette parcelle-là, qu'est-ce qui est particulier? C'est que euh, depuis environ 30 ans, tous les arbres qui ont un DHP supérieur à un centimètre ont été cartographiés. Donc on prenait la position de tous les arbres et leur DHP a été mesuré aux 5 ans. De plus, les, les chercheurs euh, dans ce, cet institut ont fait la collecte annuelle des graines dans 500 capteurs qui sont situés dans cette parcelle et on s'est compté les nouveaux semis dans les placettes près des capteurs. Il vraiment de voir une, une idée de la, de la distribution des graines et des semi-travailants. De et pour cette étude, on a fait un modèle séparé pour chacune des principales espèces d'arbres. Donc, le modèle que je vais présenter, c'est mettons pour une espèce. Donc, ça, le un modèle pour la dispersion euh, des graines, on avait parlé un peu, euh, je crois, dans le cours sur les, comme exemple dans le cours sur le maximum de ressemblance. Donc, tout d'abord, le nombre de graines qu'on observe dans le capteur, on va, le capteur, ça va avoir un index J pour une certaine année t, on va dire que ça suit une distribution binomiale négative. Donc, il y a plus de dispersion que de distribution de poissons. Souvent, les graines sont déplacées en mouvement de masse ensemble, par exemple. C'est une des raisons. Et la moyenne de cette distribution binomiale négative, qui est ici, qui est mu jt, c'est donné par cette équation ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on fait une somme. I, c'est tous les arbres de cette espèce-là, donc tous les parents potentiels. On fait une somme pour chaque parent potentiel. D'une graine qu'on va trouver dans, dans, dans ce capteur-là. On fait la somme d'abord d'un terme qui s'appelle QBIT. Donc, Q, c'est la production de graines qu'on suppose c'est en une fonction de la surface terrière. Donc, BIT, c'est la surface terrière de l'arbre I à l'année T. La production graine de graines de cet arbre-là. Et pour chaque euh, graine produite, euh, on suppose qu'il y a une fonction de dispersion, donc F, qui est la probabilité qu'une graine qui est produite au point I tombe dans une surface. De 1 mètre carré sur au point J et en fonction de la distance entre les deux points, donc R et J. Et ça, ça donne le nombre donc, de, de graines qui tombent par mètre carré. Si on fait le total, ça donne le nombre de, de graines qui tombent par mètre carré à la position du capteur. Et on, il suffit de multiplier ensuite par A qui est l'air du capteur, qui est ici une constante. Donc, la production de graines en fonction de la surface terrière on suppose que c'est proportionnel. Donc le nombre de graines produites est proportionnel à la surface terrière pour les données. Le facteur de proportionnalité, vous voyez, c'est E exponentiel de beta-t. Donc, beta-t, c'est le log du facteur de proportionnalité entre ces deux éléments-là. Et on suppose qu'il suit une distribution normale qui varie de façon aléatoire entre les années. Et ça, c'est important parce que souvent, euh, et ça, ça varie par espèce. Il y a des années où il produit beaucoup de graines, des années où il y en a moins. Donc, c'est un phénomène important à modéliser dans, dans ce contexte-ci. Pour Au niveau de la dispersion, qui est vraiment ce qui nous intéresse, de modéliser la, la courbe de dispersion, on a supposé qu'il y a différentes fonctions possibles. Si je n'en ai pas en détail. Vous voyez qu'il y a certaines fonctions qui, ont, euh, plus, un, un, qui augmentent très rapidement, proche de, euh, de zéro. Il y en a qui augmentent plus lentement. Euh, toutes ces fonctions-là ont, ont quand même beaucoup de valeurs, euh, ont certaines des valeurs extrêmes, souvent plus extrêmes qu'une distribution, mettons, normale ou demi-normale ici. Donc, pour toutes ces distributions-là, la plupart de la dispersion se fait proche du parent, mais il y a une minorité de graines qui vont aller très loin. Euh, bon, ici, j'ai une distribution de log normal, vous voyez que différent. Donc, ici, c'est parce que qu'on a un maximum qui n'est pas à zéro. Et on a un autre type de distribution ici, qui s'appelle de, de, de Weibull. Donc, le modèle que je viens de présenter pour les graines, on peut faire le même modèle pour la dispersion des semis. Et là, on représente la dispersion des semis par rapport à... À leurs parents, donc des individus qui ont vraiment réussi à germer à partir des graines. Et, et notre objectif ici, c'est de déterminer la forme de la fonction de dispersion F pour les graines et les semis de différentes espèces, mais aussi un peu le rapport entre le nombre et les semis de semis et des graines pour avoir une idée de la, du succès de la germination en fonction de la distance des parents. Parce qu'il y a des théories qui disent que si, quand on est trop proche du parent en raison de la densité, en raison de la présence de prédateurs, par exemple, il va avoir moins de, de, de, de survie. Il y a deux défis pour euh, l'estimation de ces paramètres dans, dans ce contexte D'abord, on ne va pas observer la dispersion sur de très longues distances ou de très courtes distances. Et ça, ça peut être un problème parce que le type de fonction qu'on utilise, puisqu'on sait que souvent, une petite proportion des graines qui peuvent être très loin du parent, on utilise des fonctions qui peuvent avoir des, euh, beaucoup de valeurs extrêmes, mais on ne les observera pas. Donc, si on n'a pas de contraintes, on peut, on peut avoir comme résultat que les. Nos fonctions de dispersion vont donner, par exemple, une dispersion médiane extrêmement petite, 10 cm, une dispersion moyenne qui peut être 10 km. Donc, c'est un peu, c'est trop exagéré. Et donc, il faut contraindre nos distributions a priori, puisqu'on ne sait pas comment une graine qui tombe à plus qu'un kilomètre ou à moins qu'un mètre. On n'a pas des capteurs à ces distances-là des plantes. Aussi, j'ai montré cinq différents modèles théoriques pour les fonctions de dispersion. En réalité, c'est probablement qu'aucune de celles-là corresponde tout à fait à la réalité, parce que c'est complexe la dispersion, c'est des animaux qui transportent les graines euh, en, fonction, donc, en fonction de leur comportement, etc. Donc, on veut que les résultats tiennent compte aussi de notre incertitude sur la forme de la vraie fonction de dispersion. Pourquoi l'approche bélienne aide dans ce cas-ci? Tout d'abord, le deuxième problème, comment on peut tenir compte de l'incertitude sur la forme de la vraie fonction? Bien, on va estimer les paramètres de chacune des cinq fonctions de dispersion. Donc, estimer. Ajouter cinq différents modèles pour chaque espèce. Et ensuite, on va utiliser les prédictions multimodèles, comme on a vu plus tôt dans ce cours-ci, c'est-à-dire de euh, la superposition de modèles. On trouve la, la combinaison des prédictions des différents modèles qui reproduit le mieux euh, les données empiriques. Et ensuite, donc, pour mettons, pour chaque distance à partir du parent, on peut calculer la, la densité de graines de semis, la probabilité de germination, euh, en faisant la moyenne des modèles, en faisant des prédictions multimodèles qui vont donner des courbes de dispersion moyenne dans ce cas-ci. Bien sûr, avant ça, on va faire des vérifications a posteriori pour éliminer des modèles qui sont très mal ajustés aux données. Et aussi, euh, on va choisir la distribution a priori, ça, ça revient au premier problème. On va choisir la distribution a priori pour les paramètres des fonctions de dispersion pour que les valeurs plausibles à distance médiane et moyenne soient, mettons, d'un ordre de 1 mètre à 1 km. C'est une très grande plage de valeurs, mais ça permet de contraindre assez les paramètres pour ne pas avoir des... Euh, les inférences qui sont vraiment exagérées au niveau des, des fonctions de dispersion. Donc on dit, on ne sait pas exactement comment ces, ces graines se dispersent pour chaque espèce, mais on sait qu'il est très probable que la dispersion moyenne ou médiane soit moins qu'un mètre ou plus qu'un kilomètre. Finalement, je vais vous montrer quelques exemples de résultats qu'on a obtenus ici. Euh, et si, on, on voit donc deux espèces, une à gauche à droite. Dans les deux cas, vous voyez que la courbe pour les semis en orange euh, va plus loin il y a plus de densité plus loin du parent que la courbe pour les graines. Donc, ça représente l'idée qu'il y a relativement plus de semis que les graines lorsqu'on s'éloigne. Donc, le taux de germination doit être plus élevé lorsqu'on s'éloigne du parent. Et quand on fait vraiment une description de la vraiment du rapport entre ces deux densités-là, qui représente le succès relatif de la germination, on voit en effet que ça augmente avec la distance du parent dans les deux cas. Dans le cas ici de l'espèce à droite, peut-être qu'il y a plus un plateau après 10 mètres ou un optimum. Tandis que pour l'espèce à gauche, ça augmente de façon euh, continue. Donc ça vous montre, et vous voyez le, le, ici on a un intervalle a euh, posteriori qui nous donne un peu aussi d'incertitude.